Toi que je ne nommerai pas. Lorsque tu me souris. Lorsque tu m'affaiblis devant quelques amis. Moi que je ne nommerai pas. Je suis près de toi Quand je me dis pourquoi Quand je me dis pauvre de moi Je t'envoie des mots Que tu ne liras pas Des mots que je ne comprends pas Des mots qui savent déjà Mais tous ces mots-là sont pour toi Que Je ne nommerai pas Quand sommeil sommeille la nuit quand tu tu es ne Quand vogue l'insomnie ne ne ne ne ne pas Moi,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 je ne nommerai pas Oh, peut-être que j'oserai Que je t'enterai un appel Je l'aurai échappé belle Et je t'enverrai des mots qu'à fond Des mots que tu comprendras, des mots que tu savais déjà Ces mots ne seront qu'à toi Ces mots ne seront qu'à toi